Avoir un meilleur son à l'harmonica grâce aux effets. Bonjour élève harmoniciste, ici Bertrand Carbonneau alias Armo Chopin. Euh, je te parlais hier d'avoir un meilleur son à l'harmonica sans avoir besoin d'acheter du matériel, sans avoir besoin d'acheter euh, des pédales d'effet, euh, des préamplis, des amplis, des tables de mixage, etc. Comment faire pour avoir un meilleur son à l'harmonica Eh bien, grâce aux effets en effet, désolé pour le jeu de mots un peu facile, en effet, tu peux avoir un meilleur son à l'harmonica grâce aux effets. Alors, c'est quoi les effets Quand tu apprends à jouer de l'harmonica, bon, au début, tu apprends à l'embouchure, puis ensuite tu apprends à jouer des notes, puis tu commences à te déplacer sur l'harmonica. Moi, j'appelle ça faire des exercices de navigation, puisqu'on apprend à naviguer sur l'instrument de manière fluide sans déborder sur les notes contiguës. Et puis, une fois qu'on sait bien faire nos, nos mélodies, voilà, on, on apprend à jouer des morceaux, on apprend à jouer rythmiquement, à être bien en place ryth rythmiquement. Alors, OK, le, le morceau est bien joué, OK, il, on a fait les bonnes notes, les bons rythmes, et euh, voilà. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un son bon, euh, traditionnel et à vraiment avoir un bon son, un meilleur son à leur même cas Eh bien, ce sont les effets. Alors, je vais donner quelques exemples. Prenons par exemple « Douce nuit » ou euh, « Sion night » ou jeter le nart. <rire> ok, bon, ça sonne bien comme ça. Bon, là, je joue sur une bête de course en si bémol. Okay. Bon, déjà, le son de la bête de course est très bon. Mais on peut faire encore mieux. Parce qu'en fait, jouer de l'harmonica, ce n'est pas juste jouer des notes. Pendant un temps, moi, je, je passais d'un instrument à l'autre. J'ai toujours eu la, la passion des instruments acoustiques. Et ce que je faisais quand j'étais étudiant, je regardais combien de sous il me restait pour le mois. Je disais, oula, pfou, je vais pas avoir assez de, de sous pour manger. Bon, il faut que j'économise un peu, là, parce que bon, il euh, faut que je me nourrisse quand même. Puis je rentrais dans un magasin de musique. Je dis, pas mal ce, ce, ce, cet instrument de musique que je connais pas. Il coûte combien? Euh, 80 francs. Bon, c'était en francs à l'époque. Euh, ok, euh, 80 francs. Bon, euh, j'ai encore un peu de sous. Il y a une méthode qui permet de, bah, pas trop. Enfin, il y a une tablature, mais bon, enfin, c'est assez merde. Bon, bah c'est pas grave, je l'achète, boum, j'achetais l'instrument. Et puis, euh, voilà, il me restait plus grand-chose pour manger, mais euh, voilà, j'avais l'instrument dans la bouche. Souvent, c'est des instruments avant. Et puis, j'essayais de jouer les notes. Et puis, dès que j'avais joué les, les trois morceaux que je connaissais par cœur euh, sur d'autres instruments, j'étais content. J'avais passé un mois dessus et hop, je passais euh, le mois suivant un autre instrument. Bon. Dans ce magasin, ils en recevaient euh, régulièrement. Donc, en fait, quand on m'écoutait jouer de, de la flûte, euh, des andes ou euh, une, autre, une autre flûte, Bon, bah, ok, on entendait des notes, on entendait le son de, de l'instrument qui était joli, mais on se disait, ouais, mais tu fais pas euh, ces effets-là euh, qu'on qu entend chez les flûtistes et tout, bah non, parce qu'en fait, je ne savais pas vraiment jouer de la flûte. Et l'harmonica, c'est pareil, si tu joues de l'harmonica, tu ne fais que jouer des notes, bah, c'est bien déjà, c'est bien d'avoir réussi à le faire. Grâce à mes formations, tu sais que tu peux le faire en, en très peu de temps, quoi. Dès, dès les premiers cours, tu, tu joues déjà tes premiers morceaux. En moins d'un mois, tu es, es capable de jouer ton premier morceau à l'harmonica, même si tu n'as jamais fait de musique de ta vie. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Mais ça ne suffit pas, euh, je ne te parle pas d'être professionnel, je ne te parle pas de, de jouer sur scène, etc. Je parle vraiment de, de te faire plaisir et de faire plaisir aux autres avec de jolis sons à l'harmonica. Donc, on va reprendre Douce Nuit. Bon, je te refais la, la version que j'ai faite à l'instant et je te fais une version améliorée avec les effets. Alors, la version initiale. Et la version modifiée. Bah, tu vois, déjà il y a une sacrée différence quoi, okay ça permet déjà d'avoir un, vraiment un joli son quoi, un son beaucoup, beaucoup mieux grâce simplement aux effets. Là j'ai utilisé deux effets. Okay alors, autre exemple, on va prendre un exemple en blues, admettons euh, tu en es déjà aux altérations inspirées, tu commences à savoir les jouer. bon des fois c'est juste, des fois ça l'est un peu moins, mais bon globalement tu commences à faire d'autres notes et tout, tu commences à te faire plaisir à jouer des altérations inspirées et pouvoir jouer des, des jolies phrases de blues. Voilà. Bon, je vais prendre une phrase blues avec les bonnes notes et tout, le bon rythme mais euh, sans les effets. On va voir que, ok, ça sonne blues, mais il va manquer quelque chose, il va manquer un ingrédient, on va dire. Ok Alors, Je te fais une, une phrase de blues. Bon, ben bah voilà, on sent que c'est du blues. Mais est-ce qu'on euh, sent le, la souffrance, le, la tristesse ou le, le désespoir qu'il y a dans le blues Bah pas vraiment, là, là c'est gentillet, quoi c'est un gentil petit blues, c'est une petite souffrance quoi, qui ne dure pas longtemps. Bon, Comment on peut faire bon, On va rajouter des effets. Donc Je te refais la phrase, j'espère que je vais me la rappeler parce que j'improvise. Euh... Bon, si ce n'est pas tout à fait la même, ce n'est pas grave. Mais... donc Je te refais la phrase, la phrase initiale sans les effets et ensuite avec les effets. Ah, déjà, ça sonne mieux. Et encore, là, j'aurais voilà, pu en faire beaucoup d'autres. Ça fait très peu d'effets, mais déjà, une fois que ça sonne vraiment, quoi, le son est vraiment amélioré. Quoi. Okay Autre exemple, en blues aussi. Tu vois, il y a vraiment une différence entre les deux phrases. Okay je Tu peux me dire, bah, ok, c'est bien tout ça, mais comment je fais quoi Comment, euh, voilà, comment j'apprends les effets, etc. Bon. Alors en fait, la méthode que j'ai trouvée, ça va te permettre de, de jouer des effets et de les appliquer directement dans tes morceaux. Quoi. Parce que le but, si tu veux, c'est de réussir à les jouer ces effets-là et ensuite de pouvoir t'en servir et que ça devienne ton propre jeu. Okay Comment faire ben En fait, ce que tu pourrais faire, c'est ben, ce que font beaucoup, c'est-à-dire qu'ils écoutent des disques, ils regardent des vidéos, tout ça, puis ils essayent par eux-mêmes. Et franchement, bon, tu peux essayer de le faire par toi-même, mais moi, je, je te le conseille pas. Enfin, je te conseille bien sûr d'écouter, de, de, d'essayer de reproduire, etc. Ça, c'est un très bon travail d'oreille et c'est toujours bon de le faire. Mais moi, j'ai fait ça au début. Quoi. Au début, j'ai essayé de, de, de comprendre comment on faisait et tout. Et puis, je faisais des effets qui ne ressemblaient pas vraiment à des effets. Ce qui fait que bah, j'ai pris des mauvaises habitudes. Et puis, quand on m'a donné des cours pour vraiment travailler les effets et vraiment les faire, bah, je me suis dit « Ah ouais, d'accord, il faut que je refasse un peu différemment. Il faut que je réapprenne les choses. » c'est un peu gênant, c'est un peu comme si on t'apprend pas les couleurs quand tu es petit, on connaît juste les noms, tu connais bleu, rouge, vert et puis euh, bah tu te dis ah, tiens ça doit être bleu, ça doit être rouge, ça doit être vert. Tu fais ça pendant deux trois ans, puis après tu arrives à l'école, on te dit ben bah, non, le bleu c'est ça, le rouge c'est ça, le vert c'est ça, ce qui fait que tu dis, ah ouais, alors quand je vois cette couleur là que j'ai appelé vert en fait, il faut que je dise rouge. Enfin bon, toi c'est c'est trop compliqué, on a des réflexes et puis on on est obligé de reprendre d'autres repères. Donc autant avoir des conseils euh, de, tout de suite quoi. Force enfin, d'enseigne l'harmonica, il bah, y a plein de plein de trucs que j'ai trouvé qui te permettent de d'aller beaucoup plus rapidement, de réussir tes effets beaucoup plus rapidement. Donc, comment je, je fais ça? Bah, plutôt que de te faire un texte ou je ne sais quoi ou des schémas, tout est en vidéo. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une formation qui s'appelle euh, euh, en fait, euh, tous, tous les effets de l'harmonica où tu vas avoir, en fait, tous les effets expliqués en vidéo. Donc, j'explique la technique. Tu vas vraiment voir ce que je fais et j'explique en détail comment ça fonctionne. En fait, il y a plusieurs modules. En tout et pour tout, il y a 19 euh, effets. Alors, j'ai mis tous les effets, sauf les effets train. Si tu me suis un petit peu, peut-être que tu as déjà pris euh, la formation complète. On commence par les effets train. Les effets train, c'est marrant, ça permet d'imiter les trains à vapeur. Mais je ne l'ai pas mis dans cette formation, ce qui s'appelle tous les effets. Alors, tu vas me dire, bah, attends, si c'est tous les effets qu'il n'y a pas les effets train, c'est qu'il n'y a pas tout à fait tous les effets. OK, mais en fait, euh, les effets train, je ne les utilise pas euh, beaucoup dans les morceaux, donc c'est pour ça que je ne les ai pas mis dans, dans cette formation, parce que là, c'est vraiment une formation où on voit tous les effets qu'on va appliquer dans les morceaux. Alors, tu pourrais me dire, mais attends, pourquoi tu enseignes comment faire des effets de train si tu ne les fais pas dans les morceaux bah, Si, en fait, tu peux faire des morceaux qui s'appellent les, enfin, les histoires de train, c'est-à-dire si tu veux imiter le train à vapeur, tu peux faire un morceau avec des effets de train ou éventuellement en faire un petit peu en accompagnement de morceaux, mais disons que… Dans la plupart des morceaux que je joue, que ce soit en blues, en rock, euh, en soul music, euh, en jazz, en smooth jazz ou autre, bah, c'est extrêmement rare que j'utilise des effets train. Ok, donc euh, euh, je les ai pas mis dans l'information. Okay donc il y en a 19. Enfin, il y en a d'autres. Hein, en fait, il y a d'autres effets qu'on pourrait mettre. Il y a des effets que je connais mais que j'utilise tellement peu que je me suis dit bon, c'était pas la peine de le mettre dans l'information. Euh, là, j'ai vraiment mis les effets que j'utilise le plus souvent et qui m'ont permis, moi, d'améliorer mon son à l'harmonica. Okay il y en a 19, ce qui fait qu'il y a 19 modules, et dans chaque module, on apprend un effet. Alors, il y a certains modules où je t'ai fait une vidéo directement, démonstration et technique, parce que l'explication le, est très rapide. Puis d'autres modules où peut-être d'abord la démonstration, ensuite euh, l'explication très détaillée de la technique et des exercices pour réussir à jouer l'effet. Le, et à chaque fois, de toute façon, tu as un exemple dans les morceaux, parce que je pourrais me contenter, et c'est ce que je faisais avant dans voilà, d'autres dans formations que je faisais, je dis, bon, ben voilà, tu sais jouer l'effet, c'est très bien, allez, on passe à l'effet suivant. Mais le problème, c'est que Clév me disait, bah, c'est bien, mais euh, à mon donné, j'ai une collection d'effets, j'en fais quoi Qu'est-ce que je fais de mes effets Quand je vais jouer devant les autres, devant les copains, euh, je ne vais pas leur dire, bon, ben voilà, je vous ai fait au clair de la lune. Maintenant, allez, je vous joue les trois effets que mon prof m'a appris. me dire, bah oui, ok, c'est bien, mais attends. Oui, d'accord, c'est impressionnant, mais euh, bah, pourquoi tu nous fais des... Enfin, on ne va pas prendre des cours d'harmonica, ce n'est pas la peine que tu nous donnes le... ce que tu fais dans les cours. Quoi. Tu ne vas pas nous faire non plus, tu ne vas pas non plus nous jouer des exercices, on s'en fout. Quoi. En fait, tu pourrais dire, bah, maintenant que je sais jouer mes effets, je vais essayer de les mettre dans les morceaux. Il bah, faut trouver des idées, quoi. Dire, mais qu'est-ce que je mets comme effet, dans quel morceau, tout ça, donc c'est pas évident. Donc, en fait, dans chaque module, tu as au moins un exemple dans un morceau. Comme ça, tu peux voir, parce que ce sont aussi des vidéos, tu peux voir comment j'utilise ces effets-là, dans quel morceau, à quel moment du morceau, etc. Donc Ça, ça te permet vraiment de, de comprendre à la fois de comment je voulais fait, de réussir à le faire, évidemment, et ensuite de pouvoir le placer dans tes morceaux, ce qui fait que, tu vas sculpter ton propre son au, au fur et à mesure. Quoi. Et alors souvent, quand je parle de d'améliorer de, son son, etc., tout de suite, on se dit « Ouais, génial, mais alors tu vas m'apprendre à jouer comme qui euh, Comme Sonny Boy Williamson 2 euh, Comme euh, Sonny Terry Comme euh, euh, Jean-Jacques Milto, Greg Slap, Christelle Berton ?» Bah non, je vais pas t'apprendre à jouer comme ces gens-là. Ah bon, mais pourquoi Bah parce que je joue pas comme eux. J'ai pas le même son que que Sonny Terry, que Sonny Boy Williamson, ou que voilà qu'un autre harmoniciste. Je ne dis pas que je ne pourrais pas essayer de jouer comme eux si forcément je m'inspire de, de t -t tous ces grands harmonicistes passés ou actuels, mais je n'ai pas le même son qu'eux, j'ai mon propre son. Parce qu'en fait, une fois que j'ai trouvé les effets, il y a des effets que je vais jouer souvent, d'autres que je vais jouer un peu moins souvent. Donc, ah ouais, ça, cet effet-là, j'aime bien le mettre, etc. Puis d'autres vont me dire, ouais non, ça je ne l'aime pas trop. Donc tu, déjà, tu vas choisir ce que tu préfères, et puis il euh, y a des effets que tu vas plus travailler que d'autres, et forcément, euh, tu vas avoir ton propre son, c'est ça qui est intéressant. En fait. Ça ne sert à rien de toute façon d'essayer de copier quelqu'un, parce que bien sûr, quand tu écoutes un harmonie, tu dis « Oh, lui, à mon avis, c'est bien inspiré Jean-Jacques Miltot. » Ok, mais il n'a pas le, exactement le même son que Jean-Jacques ok C'est un peu comme les, euh, comme les guitaristes. Moi, je, je travaille beaucoup, parce que j'écris des chansons, et je, je travaille beaucoup avec des, des, des chanteurs qui s'accompagnent à la guitare, tu peux prêter une guitare à 10, euh, 10 guitaristes, euh, bah, tu vas voir, la, la guitare, elle ne va pas sonner du tout de la même façon, alors que les cordes sont exactement les mêmes, c'est exactement le même modèle de guitare, c'est exactement le même instrument, tu as 10 guitaristes et tu as 10 sons différents. Okay bon, bah, voilà, c'est ça qui est intéressant, qui est enrichissant en musique, c'est que ce n'est pas du copier-coller, ce n'est pas du formatage, hein. tu as vraiment euh, créé ton, ton propre son euh, grâce, à, grâce à cette formation. Okay Donc en fait, si tu veux, la formation, elle te permet de ne pas perdre ton temps à essayer de comprendre comment ça marche et tout, tu as tout de suite la démonstration, ce qui fait que tu gagnes, euh, tu gagnes énormément de temps. Quoi. Je vais te raconter une anecdote. Alors, il y a un guitariste, je ne sais plus euh, quel est le nom de ce guitariste, mais je, je crois qu'il faisait partie d'un groupe qui s'appelait The Band. Il faudra que je vérifie. Mais enfin, en tout cas, l'anecdote, je me rappelle bien, c'est qu'il avait écouté un guitariste jouer avec un super son, un super effet, franchement, qui euh, dit, ouais, c'est génial, comment il fait ça ?» Et le gars, il s'est dit « mais il euh, faut absolument que, que je comprenne comment il fait. » Et donc, comme c'était un acharné, ce type-là, un passionné de guitare, tout simplement. Enfin, Un acharné, quand même, il a travaillé le son, travaillé euh, des manières de faire, il a essayé plein de trucs, jusqu'à obtenir le son. Il faisait 12 heures d'harmonica, euh, pas de guitare d'harmonica, mais 12 heures de guitare par jour. Donc, il vivait dans un petit appart où il n'avait pas besoin de beaucoup de revenus pour payer son loyer, il mangeait un peu, et puis hop, il travaillait sa guitare, il travaillait, il travaillait, il travaillait, il a passé deux mois, euh, 12 heures par jour, et il raconte dans son anecdote qu'à un moment donné, il avait les doigts qui saignaient tellement il jouait de guitare, quoi, parce que les doigts sur les cordes métalliques, ça fait mal, il se mettait des pansements, il continuait de jouer, euh, juste... et à un moment donné, ça y est, boum, il avait le super son, quoi, le super son de guitare, et c'est exactement le son qu'il écoutait sur le disque, donc le disque, qu'il avait écouté des milliers de fois, il avait essayé plein de trucs, et enfin, il avait réussi à le trouver. Quoi. Génial, quoi, et puis... Euh, au bout des deux mois, euh, par coïncidence, euh, l'artiste justement qu'il avait tant inspiré passe dans sa ville. Il oh, s'est dit, il faut absolument que j'aille le voir, quoi, absolument que j'aille à son concert. Je vais prendre une place pour être au, dans les premiers rangs quoi, ou dans la fosse, mais voilà, presque auprès de la scène. Comme ça, je vais bien voir ce qu'il fait. Et puis, bah, peut-être que euh, la technique qu'il utilise n'est pas exactement celle que j'utilise. Peut-être que je vais euh, encore améliorer ma technique, ça va être génial. Il faut absolument que j'aille le voir. Enfin, euh, il mange un peu moins, tout ça, il réunit un peu de sous. Il va... Euh, acheter sa place, il se met dans la fosse, dans dans le premier rang quoi. Et puis le donc le gars joue du blues et tout. Puis à un moment donné, il dit bon allez un son que j'aime particulièrement sur son annulaire, il met un un goulot de bouteille, un goulot de un morceau de goulot de bouteille en verre et il joue et ring, il fait ce ce ce qu'on appelle le bottleneck maintenant, cet effet de glissando sur la guitare. Il était fou. Quoi. Il dit, mais attends, mais c'était juste ça qu'il fallait faire. Il fallait juste mettre son doigt dans un, dans un goulot de bouteille et jouer. Parce qu'en fait, la, le goulot de bouteille, c'est du verre. Et quand ça, quand ça frotte les cordes, bah, ça fait un son très particulier. Le gars, il a passé 12 heures par jour pendant deux mois euh, à avoir les doigts qui saignaient pour avoir le même son. Alors, il, il arrive à avoir le même son euh, que le bottleneck sans le bottleneck. Alors, évidemment, c'est impressionnant. Mais tu te rends compte, tant qu'il a dû mettre quoi, pour réussir pour à faire ça. On pourrait dire, bah ouais, bah, tu vois, il, il aura pu prendre des cours. Mais il aurait réussi beaucoup plus rapidement. Il a quand même réussi à le faire tout seul. Mais tu vois pas le, le temps qu'il a passé, quoi. Donc, le, le fait d'avoir déjà une formation en vidéo qui permet de, bah, en fait, de te montrer tout ce qu'il faut faire, bah, c'est un raccourci, mais de, de centaines d'heures, quoi. Du coup, tu peux aller beaucoup plus vite dans ton apprentissage. Alors, j'aurais pu carrément te dire, bah, voilà, allez, tous les effets sont, ils sont là. Tu t'inscris. Tu as accès à tout directement. Mais je me connais. Et donc, je connais aussi mes élèves. Et euh, moi, j'avais tendance à, euh, bah, si tu me donnais tout d'un coup, et eh ben, à, euh, à tout essayer d'un coup. Quoi. Alors, je suis assez gourmand quoi, dans la vie. Alors, vois, si jamais je me dis bon, « bah, Tiens, euh, ah, j'aimerais bien goûter à tel plat, puis tel plat, puis tel plat. » Je me dis « allez Lundi, je me fais tel plat. Mardi, je me fais tel plat, etc. Puis, je suis tellement gourmand que je suis capable de, de goûter à tous les plats le même soir. Quoi, tu vois » Ce qui fait qu'après, j'ai une bonne crise d'indigestion. J'ai mis mes trois jours à m'en remettre. Bon. C'est un peu pareil en formation en musique. Quoi. Si tu si as tout d'un coup… Tu as tendance à brûler les étapes, à passer du coca à regarder plein de vidéos, à essayer deux trois trucs par-ci, par-là. puis finalement, tu as passé plusieurs heures, tu as peut-être passé 2-3 heures, trois heures à, à rien faire de bon parce que tu n'es pas allé au bout. Quoi. Pour t'éviter d'être tenté par, par ça, ce que j'ai fait, c'est que tu as un module de vidéo, donc un effet par semaine. Donc, dès que tu t'inscris, tu accèdes à l'ensemble de la formation, mets tes modules de cours, tu les verras tous affichés sur ton espace membre, mais tu pourras y accéder que semaine après semaine. Okay donc, c'est vraiment fait exprès. Et moi, je considère qu'au bout d'une semaine, normalement, si tu travailles… Alors, c'est ça aussi la question, c'est « mais combien de temps il faut travailler par jour ?» Parce que si il faut en faire deux heures par jour, je vais mettre plus d'une semaine. Non, c'est à peu près allez, cinq à dix minutes quoi, de travail par jour. Si tu fais ça six jours par semaine, en admettant que tu travailles ça de lundi au samedi, mais pas le dimanche, dix minutes par jour, au bout d'une semaine, ça te fait une heure de travail. Si c'est un travail consciencieux, euh, il y a de fortes chances que, que tu arrives à, à jouer ton effet. certains effets qui vont te demander un peu plus de temps, et puis d'autres qui vont te demander un peu moins de temps. Si jamais tu prends un peu plus de temps qu'une semaine et qu'au bout du 19e module, bah finalement, euh, tu t'aperçois que bah, tu n'as pas tout à fait fini encore des effets qu'il faut que tu retravailles, bah pas de panique, hein, tu gardes un accès à vie à l'ensemble de ta formation. Et même si si tu, si tu mets une semaine par effet et que il euh, y a des effets que tu, utilises, que tu utilises moins, et puis à un moment donné, tu dis bah, en fait cet effet-là, ça fait un moment que je l'ai pas travaillé, bah, tu peux revenir dans ta formation et reprendre tes cours autant que, faut que tu veux, tu peux regarder les vidéos autant que, faut que tu veux, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, une question qui revient souvent, c'est quel niveau il me faut pour la formation Peut-être que tu es débutant ou peut-être qu'au contraire, tu as déjà un super niveau et tu dis Bah ouais, mais moi j'en connais déjà quelques-uns des effets, est-ce que vraiment ça vaut le coup En fait, oui, parce que sur les 19 effets, puis la manière de les jouer, la manière de les mettre dans les morceaux, forcément on apprend des trucs. Et moi je continue de travailler mon instrument, je dis Ah ouais, ça c'est pas mal, tiens, j'avais pas pensé à le mettre là, etc. Donc, tu vois, on a toujours des choses à apprendre. Et puis au pire, de toute façon, si vraiment euh, tu euh, t'aperçois que, bah, non, franchement, la formation n'était vraiment pas faite pour toi parce que tu avais largement le niveau, tu ben, as 60 jours pour… Euh, c'est beaucoup 60 jours. Hein. Prends la formation, euh, la regarder, commencer à essayer de, de le faire. Et puis au bout de 60 jours, si vraiment ça ne t'intéresse pas, tu m'envoies un mail. Tu n'es même pas obligé de te justifier, mais bon, moi, ça m'intéresse quand même de savoir si, si tu ne réussis pas, pourquoi tu ne vas pas plus loin. Et à ce moment-là, tu n'as plus accès à ta formation, évidemment, mais je te rembourse intégralement. Okay Donc, tu ne prends pas de risque, en fait. Tu ne prends pas de risque à essayer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ben, Dès que tu vas cliquer sur le lien, je te mets le lien en, en dessous du, du podcast, dès que tu prends la formation, et ben, tu vas accéder directement à, à ton premier effet. Évidemment, si tu ne sais pas jouer d'harmonica du tout, bon, je ne te conseille pas de, de commencer par ça. Mais si tu sais déjà jouer ne serait-ce qu'un morceau, et ben, ça y est, quoi, tu peux déjà travailler les premiers effets. Ton tout premier effet, c'est le glissando. Ben, le glissando, ce n'est pas le plus difficile à obtenir. Alors, ce n'est pas si facile que ça, il faut quand même être ext extrêmement précis. quoi. Mais enfin euh, voilà donc euh, si ça se trouve euh, si vraiment si vraiment tu es motivé euh que tu me dis allez je vais passer une demi-heure à travailler le glissando bah ben, si ça se trouve avant ce soir euh, ça y est tu seras déjà euh, tu seras déjà joué des glissando et tu seras déjà capable de jouer dans les jeux dans les, dans les morceaux quoi. Donc euh, donc finalement si ça se trouve tu tu vas prendre aller la formation euh, ce matin euh, ce midi tu dis OK bon là j'ai pas trop le temps mais allez, cet après-midi aller dès je rentre du boulot ce soir je m'y mets à 18h, tu travailles ton glissando, et puis avant le, avant le JT de 20h, ça y est, tu es capable de, de faire ton premier effet à l'harmonica. Bon alors, est-ce que ma formation, ça te permet d'avoir le, le meilleur son du monde à l'harmonica Bah non, ce n'est pas le but. Quoi. Le but, c'est que tu te fasses plaisir rapidement à jouer des morceaux qui te plaisent avec un bon son. Et en fait, ce que je t'apprends dans cette formation, c'est ce que je fais moi. Tu vois. Donc, Est-ce que je suis le meilleur harmoniciste du monde Sûrement pas, ok mais ça ne m'intéresse même pas. Moi, j'ai mon son, j'ai ma manière de jouer, ça me plaît bien. Ça plaît à mes amis, ça plaît à mes élèves. Enfin, voilà, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Et ce n'est pas, pas ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est euh, te permettre de, de réussir à faire ce que je fais et de réussir à le faire beaucoup plus rapidement que moi, à l'époque à laquelle j'ai appris à jouer l'harmonica. Parce que tout ce que je t'enseigne là, tu vas me dire, « Attends, euh, cette vidéo-là, je ne comprends pas, elle ne dure que cinq minutes. Et au bout de cinq minutes, ça y est, tu, tu sais déjà jouer ton effet ou tu as déjà compris comment il fallait faire. » Tu dis, mais c'est super quoi. Enfin, as... En peu de temps, ça y est, tu m'as donné les bons conseils et tout. Et euh, maintenant, je sais exactement comment je dois faire quoi. Mais finalement, c'est pas si difficile de jouer de l'harmonica. Ah ouais, mais moi, pour trouver ce conseil-là et pour t'expliquer les choses rapidement, bah, j'ai mis un sacré temps quoi. Il m'a fallu vraiment du temps déjà pour apprendre, pour réussir à le faire. Ensuite, l'enseigner. Moi, j'ai des années et des années d'enseignement derrière toi. Donc, c'est ça mon ambition. L'objectif en fait de cette formation c'est d'être complètement autonome, c'est-à-dire que, ok, tu as pris ta formation, tu t'es fait plaisir avec ton prof, etc., ok, le prof t'a transmis des, des notions, plus que ça, des techniques, plus que ça, une pratique de l'instrument, plus que ça, ça t'a permis de sculpter ton son, d'avoir un meilleur son sur ton instrument, super, puis à un moment donné, ok, basta, j'ai plus besoin de, du prof, et maintenant, ça y est, je suis autonome et je peux jouer des morceaux, et je peux jouer devant les amis, je peux jouer sur scène si j'ai envie, et j'ai mon propre son. C'est ça l'objectif. Si vraiment tu as une question, il y a un truc que tu n'arrives pas à faire, tu me poses une question, je te réponds. Quoi. Euh, il y a toujours possibilité de, de se contacter. Okay Moi, je ne te laisse jamais euh, dans le pétrin. Si vraiment tu dis, oh là, là franchement, bon, euh, j'ai essayé, pourtant je fais exactement ce que tu fais, cette partie-là, je n'ai pas très bien réussi à le faire, j'ai un truc que je n'ai pas compris, je te réponds, voilà on, on voit ça ensemble, et je te débloque. Tu vois. Pour résumer, la formation elle te permet d'avoir un meilleur son, de pouvoir faire ce que je fais, Connaître les effets euh, que, que je fais, les effets que je fais, euh, de pouvoir les jouer toi aussi dans les morceaux et d'avoir ton propre son et d'être complètement autonome. Donc, alors, comment ça, ça fonctionne Eh bien, euh, tu cliques sur le lien pour euh, accéder à une présentation en fait, de, la, de la formation. Tu vas voir, euh, je t'ai mis tout le détail de la formation, je t'explique alors que la formation, en fait, tu peux la suivre sur n'importe quel support, parce que c'est une question qu'on pose souvent. L'harmonica, c'est un instrument portable, donc la formation elle est portable également que tu sois sur ton ordinateur de bureau, PC ou Mac, euh, sur une tablette ou sur un smartphone, tu peux suivre ta formation. Il faut simplement que tu vérifies quand même si la formation est toujours disponible à ce tarif. Hein. Donc Moi, je, je lance la, la formation le 20 novembre, on va dire le, le 26 novembre à minuit. La promotion s'arrête. Okay Donc, tu peux régler par, euh, par Paypal, par euh, carte bancaire. C'est complètement sécurisé. Euh, tu reçois une facture juste après l'achat, tu reçois tes identifiants ensuite. Donc, ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, je t'explique comment faire pour arriver dans ton espace membre. Tu peux aller directement dans, dans ta formation. C'est-à-dire que dès que tu as, as validé ton inscription, trois minutes après, tu es déjà dans ta formation, tu es déjà en train de jouer de l'harmonica. Donc, encore une fois, même si euh, tu ne connais pas encore les effets de l'harmonica, tu sais juste jouer des notes et puis, euh, bon bah rythmiquement, ce n'est pas trop mal, bah, tu te dis, oui, mais est-ce que c'est -ce est le moment de, de prendre cette formation Est-ce que je ne ferais pas mieux de la prendre plus tard bah, OK, après plus tard, elle va me coûter un peu plus cher, mais est-ce que je ne la prends pas trop tôt bah, de toute façon, tu ne l'apprendras jamais trop tôt, tu veux un peu malin, tu te dis bah, « Attends, je vais, la prendre, je vais prendre la formation maintenant que la promotion, même si je ne m'en sers pas tout de suite, de toute façon, euh, comme j'ai un accès à vie, bah, voilà, j'aurais profité de la promotion. » Maintenant, tu fais comme tu veux, mais euh, si tu es vraiment au tout début le, de l'harmonica et que tu sais que les effets, bah, forcément, euh, avec les démonstrations que je t'ai faites tout à l'heure, tu te dis ah, « bah, ouais, Effectivement, ça améliore le son, bah, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire bah, », forcément, à un moment donné, tu vas, tu vas en avoir besoin. Quoi. Bon, ce qui est génial, c'est que bah, au, au final, euh, avant d'avoir fini la formation, tu vas avoir déjà des effets euh, sympas que tu vas pouvoir mettre dans des, dans, dans des morceaux. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que dans certains morceaux, tu vas pouvoir mettre plusieurs effets à la fois. Je vais te redonner un exemple. Par exemple, je joue cette note. Bon, ben bah voilà, je joue un quête respiré. Bon, très bien. Maintenant, je joue ça. Waouh, c'est la même note, exactement la même. Il y a deux effets, tu vois. Bon, autre exemple. Voilà, c'était un 2 aspiré. Bon, maintenant, avec les effets. Voilà, j'ai utilisé trois effets pour jouer une seule note. Tu vois, c'est ça qui est génial, quoi. C'est qu'une fois que tu as compris comment jouer les effets, que tu as réussi à, à jouer les notes, les bonnes notes, avec les bons effets dans les morceaux, après, tu peux mélanger les effets. Donc, euh, tu peux dire, tiens, je vais essayer ça un peu. C'est un peu comme des ingrédients. Tu fais un peu ta cuisine, tu vois. Euh, quand, quand tu apprends, euh, tu découvres une nouvelle épice. Pendant un temps, je mangeais beaucoup de... De, de plats indiens, mais beaucoup d'épices, tu dis ok, je vais, ah, je vais mettre un peu de safran, avec un peu de cumin, avec un peu de cannelle, je sais pas quoi, tu essayes des trucs, au début tu essayes les épices les unes après les autres, pour voir si tu les aimes évidemment, parce que si tu fais un mélange, ah mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur, bon, non, il y a des épices que tu vas aimer, d'autres que tu vas moins aimer, peut-être que tu vas toutes les aimer, alors gourmand comme je suis, je les aimais toutes, moi j'avais quand même mes préférences évidemment, ah, oh, maintenant, tiens, allez, euh, si j'essayais le cumin et la cannelle en même temps, tu dis, bah non, mais attends, ça ne va pas se marier, bah, pourquoi pas, je vais essayer quand même. Ah, oh ouais, c'est cool, ça. Attends, si je mets un petit peu de cannelle et beaucoup de cumin ou l'inverse, voilà. Donc, tu fais ta propre cuisine avec tout ça, quoi. Et l'harmonica, pareil, quoi. Tu, tu dis, oh, je vais mettre tel effet avec tel autre et tout, et ça va super bien sonner. Je me rappelle que quand j'ai commencé à donner des cours d'harmonica où je commençais à parler des effets, bah, je faisais des démonstrations de morceaux, et puis ils me disaient, ah, oh ouais, génial, ça, je vais apprendre à faire cet effet-là. Je dis, quel effet bah, Celui qui vient de jouer. Ah non, mais il y a trois effets en un, là. En une note, il y a trois effets. Ah ouais, ah ouais, oh là, mon Dieu, ça va être un sacré boulot. Bah non, justement, on voit les choses petit à petit, on ne voit pas les trois effets en même temps. On les voit séparément les uns des autres, on les travaille, tac, puis après, on les met ensemble. Moi, ça fait des années et des années que je donne des cours d'harmonica j'ai aidé des centaines et des centaines d'élèves. De, Rien qu'au sein de l'École Internationale d'Harmonica, j'ai déjà aidé plus de 500 élèves à s'améliorer, à apprendre à jouer l'Harmonica et à s'améliorer, être fier de, de pouvoir jouer de la musique. Avant, j'avais déjà fait 8 ans de, de cours particuliers, de stages, et bon, je vais pas compter le nombre d'élèves que j'ai aidés, mais enfin, euh, c'est en tout cas quelques centaines quoi donc euh, tu vois c'est pas des c'est pas une méthode où que j'essaye tiens je vais peut-être tenter cette méthode là avec telle approche pédagogique non c'est des choses que je fais depuis très longtemps et, euh, et je sais que ça marche alors comment faire pour t'inscrire bah, c'est très simple tu euh, trouves le lien dans la description du podcast et tu arrives directement sur la page de présentation de la formation et tout en bas euh, tu as un bouton jaune tu cliques sur le bouton jaune et tu arrives directement sur ton bon de commande après tu renseignes bien tes coordonnées et, euh, et tu cliques sur, sur le bouton pour valider ton inscription et aussitôt après, tu vas recevoir euh, tes identifiants et un message de ma part euh, euh, pour t'expliquer comment arriver sur ton espace membre et comment profiter de ta formation aussitôt. Donc dès que tu seras inscrit, là, dans trois minutes, tu vas déjà recevoir euh, l'ensemble de la formation avec les 19 modules et le premier module sera déjà ouvert et donc tu vas pouvoir euh, apprendre à jouer ton premier effet aussitôt après ton inscription tu t'inscris et tu reçois tes identifiants et tu peux commencer ta formation tout de suite. Allez, on se retrouve de l'autre côté. A tout de suite dans la formation.